Alors maintenant que tout est en place au niveau de votre projet, n'oubliez pas que vous utilisez ici euh, dans Unity, dans l'éditeur, des IDs euh, de test, de debug. Donc on voudrait évidemment, une fois que le projet euh, est abouti, tester ça euh, en live pour voir si les annonces se diffusent bien et euh, si tout fonctionne. Alors rappelez-vous qu'au niveau euh, du règlement AdMob, il y a quand même pas mal de restrictions. Et il est possible que vous faites des erreurs au niveau du développement et qu'il y ait des, des clics non voulus, etc., par vous-même ou même euh, des erreurs. Donc, pour éviter tout cela, en fait, on va sortir en gros du mode debug, mais on va rester dans un mode de test. D'ailleurs, vous allez voir par la suite que quand ça va fonctionner, les annonces qui seront euh, diffusées vont avoir un petit badge test ou debug, ou, euh, etc. Vous allez voir une petite différence. Alors, pour ce faire, on va devoir intervenir au niveau de notre console. À de mob et on va devoir indiquer dans notre compte de mob qu'on utilise un appareil de test et on va devoir l'identifier donc pour ça très simple on va au niveau de paramètres vous arrivez ici sur les paramètres personnels et nous ce qui va nous intéresser c'est appareil de test donc c'est ici qu'on va pouvoir ajouter un ou plusieurs appareils alors on va cliquer dessus et évidemment ça nous demande le nom de l'appareil alors là évidemment vous bah, je pense qu'il faut le nommer pertinemment mais euh, moi, ici, je vais utiliser pour le cours un émulateur, donc je vais appeler ça émulateur. Donc émulateur. Ensuite, la plateforme, bah évidemment, moi, ça va être Android. Ensuite, vous pouvez voir ici euh, l'identifiant publicitaire. Et c'est là, euh, ici, c'est cet identifiant qui va vous permettre vraiment d'identifier l'appareil. D'ailleurs, cet identifiant va être propre à votre appareil. Alors pour ce faire, pour le récupérer, je vais vous montrer tout de suite comment on fait. C'est relativement simple. Il faudra aller évidemment sur votre appareil mobile. Donc voici ici mon appareil mobile qui est un émulateur. Je vais aller au niveau des paramètres de mon appareil mobile. Donc jusque là, rien de bien compliqué. Vous descendez et dans le menu, vous allez chercher tout simplement Google. Ici au niveau de Google, vous descendez, vous avez euh, « Annonces ». Et là, au niveau d'annonce, qu'est-ce que vous observez Votre identifiant publicitaire. Alors, cet identifiant est très important parce qu'il est propre à votre appareil et c'est celui-ci que vous devez renseigner scrupuleusement dans votre console AdMob. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc, dans la console AdMob, au niveau d'identifiant publicitaire, je recopie, je transcris scrupuleusement, alors attention au caractère près, l'identifiant que vous avez récupéré sur votre périphérique ensuite l'inspecteur d'annonces donc c'est un inspecteur qui vous permet de tester euh, les annonces d'avoir un petit retour donc vous pouvez euh, soit l'utiliser soit faire euh, utiliser le, le secouer vous pouvez voir que vous avez une petite animation qui vous explique comment ça fonctionne en fait voilà euh, et vous avez la double rotation du poignet voilà bon moi moi sur mon émulateur je ne vais pas l'utiliser mais vous pouvez euh, utiliser ça ça vous donnera des informations en fait sur les annonces qui sont diffusées donc une fois que c'est fait vous faites tout simplement enregistrer et là vous pouvez voir dans la liste que votre appareil de test est bien enregistré. Donc Vous avez des informations ici euh, et si à l'avenir on doit le supprimer, on va tout simplement le sélectionner et supprimer. Alors, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, le délai, il y a un petit délai. Donc, ce qu'il faudra vérifier, c'est quand vous compilez votre APK ou euh, que vous compilez pour iOS. Lorsque vous faites vos tests, vous verrez vos vidéos, vos annonces apparaître. Il faut bien vérifier qu'il y a bien un badge qui va être euh, « add test » ou « add debug », quelque chose. Parce que sinon, c'est que l'appareil de test n'a pas été enregistré. Alors, il faut savoir qu'il y a un délai euh, annoncé de 1h à 24h. Moi, ça s'est fait beaucoup plus rapidement. Alors là, ça dépend un petit peu euh, de la régie AdMob. Donc voilà, ça c'est une, une étape vraiment importante pour continuer euh, à tester les annonces AdMob, pour voir un petit peu comment elles se comportent euh, vraiment euh, sur le périphérique mobile, parce que là, effectivement, jusqu'à présent, on a vu que ça fonctionnait, mais on avait euh, simplement des petits retours de test au niveau de l'éditeur Unity. Maintenant, on va pouvoir vraiment voir comment tout ça fonctionne euh, en mode production.